contre les puissances des ténèbres. Ô Père miséricordieux, écoute la prière de la Bienheureuse Vierge Marie. Ton Fils Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de l'antique serpent et a confié tous les hommes à Marie pour qu'elle soit leur mère. Que la lumière de ta vérité resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Ô Père, écoute la prière de l'archange Saint Michel et de tous les anges, ministres de ta gloire, toi qui es le Dieu des armées célestes, Repousse loin de nous la violence du diable. Dieu de vérité et de miséricorde, rends toutes ses embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de sa méchanceté. Libère-nous de toute oppression diabolique et garde-nous de tout mal. Fais qu'en retrouvant la sérénité de tes fils, nous t'aimions de tout cœur, nous te servions en faisant le bien, nous te rendions honneur et gloire, et que toute notre vie soit pour toi un chant de louanges. Amen. Prière extraite du rituel romain